Aujourd'hui on va euh, parler des grosses games, <rire> non je rigole mais c'est un vrai sujet, aujourd'hui on va parler euh, des trois années qui selon moi vont pouvoir t'amener aux games Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Dounia, j'espère que ça va, euh, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée aux comme vous le savez déjà euh, Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et ça va être trop cool, ça va être une vidéo qui va être trop cool. Euh, mais avant ça, euh, il faut que je vous dise euh, abonnez-vous, Voilà, ouais, euh, il faut s'abonner parce que c'est important. C'est important de s'abonner à ma chaîne parce que je suis une petite youtubeuse, <rire> j'ai une petite youtubeuse qui a besoin de soutien. Non, mais c'est vrai. En fait, je, je, je, vous allez vous dire, mais elle est complètement schizophrène. Non, non, c'est important pour moi euh, d'avoir votre soutien. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'en serai très, très contente. Vraiment, j'ai emmêlé mon collier. Je viens de le remarquer là. Du coup, je vais le changer pendant que je vous parle. <rire> Ma vérité n'est pas la vérité des autres. Donc, c'est très important de, bah, de donner euh, son avis aussi, constructif, et ses conseils. Comme ça, ça rajoutera de la plus-value à cette petite vidéo. Euh, ensuite, avant de commencer, euh, vous pouvez aller euh, vous rendre sur mon site internet. Alors mon site internet, moi je propose de la programmation. Donc moi je suis spécialiste dans la technique, notamment dans les skills. Donc ça c'est vraiment euh, euh, mon dada. Donc euh, l'apprentissage, faire de mes clients des athlètes complets. De façon à pouvoir les emmener aux games, peut-être un jour, on ne sait jamais. Les objectifs de chacun, euh, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se partage pas. Cependant... Euh, quand on a un objectif, il faut tout mettre en place pour que cet objectif fonctionne. Donc sur mon site, il y a tout ce qu'il faut. Il y a et la prog qui complète, et la prog où on se concentre que sur les skills et l'apprentissage, et la formation qui va t'apprendre à créer tes propres séances de crossfit toi-même. Donc va voir, c'est important, surtout si cette vidéo t'intéresse. Donc aujourd'hui on va parler, euh, ouais je suis dans un chantier là, laisse tomber C'est ma petite main de Fatma, j'y tiens beaucoup et un nœud Donc euh, peut-être à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, euh, j'aurai terminé d'enlever de <rire> ces deux. Ça y est, oui, c'est bon On va parler de l'objectif d'aller aux games Beaucoup de personnes ont l'objectif d'aller aux games, énormément, hein, beaucoup, beaucoup hein. Si vous écoutez les gens, euh, ils vont tous vous dire bah moi j'ai envie d'aller aux games Alors il y en a qui sont très sérieux et il y en a qui ne le sont pas du tout on va toujours s'occuper euh, aujourd'hui des gens qui sont sérieux et qui ont vraiment envie de ça parce que pourquoi Pourquoi est-ce que ce serait pas un objectif Pourquoi est-ce que... Déjà, si j'ai appris un truc de la vie, c'est que les gens ne croient pas en toi tant que tu leur as pas prouvé quelque chose. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la prog, je pense que la plupart riaient. La plupart se disaient mais qu'est-ce qu'elle est -ce qu en train de foutre celle-là Et aujourd'hui, j'en vis convenablement euh, et, euh, et j'ai beaucoup de clients et ça marche très bien. Donc, chaque objectif est un, est, un, est, est un objectif à prendre au sérieux. On prend les objectifs au sérieux si et seulement si la personne euh, a vraiment envie déjà d'atteindre cet objectif et si la personne met tout ce qu'il faut en place pour atteindre cet objectif. Donc il y a des choses à faire pour atteindre cet objectif. Euh, la première question qu'on me pose souvent c'est combien de temps, Est-ce que euh, en combien de temps est-ce que je suis capable de faire ça bah, En fait ça va dépendre du point de départ, cependant on va partir sur 3 ans. On va partir sur 3 ans partant du principe que l'athlète de base, un athlète qui bouge bien, qui a un bon cardio, qui fait déjà du sport, euh, peut-être lui manque des mouvements, mais bon, voilà, ça, ça sera pour la première année. Moi j'estime qu'il faut qu'il y a trois années qui sont charnières, les années les plus importantes. La première année la plus importante, ça va être de travailler la technique. La technique, à la fin de la première année, elle doit être parfaite. On doit pouvoir avoir tous les mouvements, euh, les muscle-up, marcher sur les mains, les handstand push-up strict, les handstand push-up, euh, le, le handstand push-up free, pourquoi pas, euh, le euh, muscle-up strict, tout ça là, à la fin de la première année, ça doit être acquis. Donc en fait, je pense que la première des années, il faut absolument se concentrer sur la technique. Que ça, que ça, que ça. On fait du skill, du skill, du skill, on en bouffe à mort. Et on fait en sorte d'être vraiment un athlète complet. Ça, pour moi, c'est le plus important. Les skills, c'est le plus important déjà, de base. Oh, frère, c'est bon, là Oh pourquoi c'est le plus important Parce que le problème, c'est que les problèmes, le problème des athlètes ou des gens qui veulent devenir athlètes, c'est que souvent ils ont des lacunes et dans ce sport-là, c'est pas possible d'avoir des lacunes. On peut avoir des points faibles et des points forts, mais faut vraiment que l'écart entre les deux soit très, très, très infime. Euh, il faut travailler la technique de la, de la gymnastique la gymnastique doit être acquise le poids de corps doit être acquis et doit être bien euh, maîtrisé. L'altérophilie, pareil Je parle pas forcément d'avoir des grosses barres Mais il faut avoir un bon altéro, Il faut que la trajectoire soit bonne Il faut que tous les mouvements soient acquis Il faut que l'overhead soit acquis Il faut pas qu'il y ait de problème de mobilité Donc ça, ça rentre aussi dans la première année Travailler sa mobilité, travailler l'altérophilie, Les trajectoires, ça c'est vraiment, vraiment Vraiment le plus important je pense Donc ça c'est pour la première année Concentrez-vous que sur ça euh, Je sais que ma chaîne Youtube n'est pas là pour faire de la pub En tout cas j'évite parce que j'aime pas trop Ça, ce principe de faire de la pub pub euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ces produits. Cependant c'est sûr que moi c'est mon dada et c'est ma spécialisation donc euh, je suis spécialisée dans ça. Euh, moi je suis très regardante sur la technique. Ma technique la mienne, elle est vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, pointilleuse. J'ai toujours fait en sorte de ça et et Lucas, que j'ai entraîné, donc que vous devez connaître si vous suivez mes réseaux, que j'entraîne depuis 3 ans, lui, il a une technique presque irréprochable. Alors, on peut toujours travailler sur mille et une choses, mais toutes ces techniques sont bonnes. C'est muscle up son pont, il marche bien sur les mains, il a du strict, il a tout, il a tout, il est complet. Et ça, ça a mis. Euh je pense une bonne année, une bonne année et demie. Mais faut savoir que lui, quand je l'ai eu, il était très jeune, donc il n'avait pas beaucoup de musculature. Il n'avait pas conscience de son corps, donc c'est pour ça que j'ai bien dit que le point de départ devait être un athlète qui est déjà bien, qui bouge bien, qui a déjà peut-être déjà un peu pratiqué. Alors que moi, quand je l'ai eu, il n'avait jamais, jamais, jamais fait de crossfit de sa vie. Donc, je pense une bonne année et demie pour lui et une année normale pour une personne normale. Enfin, j'entends une personne qui fait du crossfit déjà dans des classes et qui est qui, fait, qui est déjà très sportif. La deuxième année, il va falloir euh, avoir une bonne programmation pour développer son conditioning, donc sa, euh, ses qualités euh, physiques euh, en termes de conditions physiques, euh, pour euh, travailler son barbell cycling, son dumbbell cycling et sa gymnastique en combinaison. Euh, je m'explique. Le crossfit, c'est 90% de gym altéro, cardio, en petite charge et en combinaison. Euh, par exemple, un frane, c'est pour moi... Un sport en, en, en, en combinaison parce que il y a à la fois du cardio, il y a de la gymnastique et derrière il y a de l'atéro très léger. Donc moi je pense que pendant la deuxième année, il faut travailler ça à mort de chez la mort. Euh, et en plus, il faut rajouter dans l'année, sur bah là, comme, comme il y a 54 semaines, dans l'année, il va falloir rajouter des cycles de force de façon à prendre de la force sur le latéro bien évidemment. Sur le squat -link, sur le front squat, sur le back squat, sur le deadlift, euh, sur le jerk, sur les mouvements d'épaule. Ça c'est important et aussi sur les tractions strictes lestées Les muscle up et muscle up lestées euh, et, euh, et toutes sortes de, de, de mouvements euh, et où, où il va falloir travailler un petit peu la force Pour pouvoir augmenter le rendement euh, Et la musculature Donc ça c'est pour la deuxième année Je pense que c'est vraiment une très bonne chose De s'orienter vers une programmation Qui va faire attention à ça euh, Qui va se soucier du cycle Qui va se soucier du barbell cycling et du dumbbell cycling Faites très attention à ça La troisième année on va se concentrer sur deux choses très importantes, selon moi, qui feront que vous serez vraiment un athlète meilleur que les autres. La première, c'est la nutrition. Évidemment, il va falloir faire attention à la nutrition. Aucun athlète n'est professionnel sans faire attention à sa nutrition. Aucun athlète n'a pas déjà suivi, été suivi par un nutritionniste. Voilà, ça, ça n'existe pas. C est, c est, on peut pas, à un moment donné, dans cette année-là, on ne peut pas laisser place à la chance. Il faut absolument que la personne se concentre euh, sur ça, donc alimentation à revoir de A à Z, euh, plan détaillé euh, pas trop d'écart, pas de cheat meal euh, mais vraiment beaucoup beaucoup de concentration sur la quantité des glucides, des lipides, euh, des protéines euh, et, et, et si vous le pouvez financièrement un bon suivi avec une nutritionniste qui est spécialiste dans notre pratique du sport. Parce que attention une nutritionniste classique je n'ai rien du tout contre vous, hein, pas du tout s'il y a des nutritionnistes qui me regardent, bien au contraire mais il y a des gens qui sont nutritionnistes et qui n'ont pas vraiment rapport au sport et c'est vrai que la nutrition sportive n'est pas la même que la nutrition classique. Donc il faut faire attention à ça. On n'a pas les mêmes apports, on n'a pas les mêmes besoin donc attention à quel genre de nutritionniste vous irez voir et la deuxième chose en plus de la nutrition la troisième année c'est la performance il va falloir essayer de performer il va falloir essayer de faire des workouts de référence à foison performer savoir où est-ce qu'on en est euh, se comparer un petit peu aux autres aux, aux personnes qui ont euh, le même similairement le même niveau peut-être qu'on commence en même temps il faut performer il faut se mettre en condition de compétition très régulièrement le plus régulièrement possible euh, pour pouvoir essayer de savoir où est-ce qu'on en est c'est très important à chaque à fin d'année, il faut faire un bilan. Euh, J'espère que le bilan sera positif Mais il faut faire un bilan pour savoir où est-ce que vous en êtes Si ça a marché ou pas Et en fonction de ça vous allez savoir si vous allez devoir rajouter Un petit peu ou pas euh, Moi tout ce que je viens de vous dire là je l'ai fait euh, Pas pour moi bien sûr parce que moi je m'en fous Je suis pas athlète, mais je le fais pour Lucas Aujourd'hui Lucas on rentre dans, réellement Dans sa troisième année parce que Lucas il lui en a fallu 4 euh, Je vais pas Vous mentir sur les objectifs de Lucas Et moi Lucas je vais l'emmener Je veux l'emmener, nous souhaitons l'emmener au Games, aux CrossFit Games euh, Je ne sais pas année mais j'aimerais bien l'année prochaine commencer à tenter quelque chose cette année c'était vraiment une année charnière pour lui c'était vraiment savoir où est ce qu'il en était euh, euh, du coup en rentrer dans la performance avec deux entraînements par jour souvent pas toute la semaine mais souvent beaucoup de performances et on a été regarder un petit peu ce qui se passait ailleurs en termes de, de qualité physique chez les autres athlètes et cette année les open ça nous a permis de savoir où est-ce qu'il en était à peu près et quels étaient ses points faibles. Donc ça c'est un bilan qui a été très important puisqu'on rentre dans la dernière année donc je dis bien quatre ans parce que la première année c'était vraiment de la découverte pour lui donc on n'est pas vraiment rentré dans quelque chose de très important mais la troisième année, là, on rentre dans de la performance et on va, on va vraiment se concentrer sur performer tous les jours, tout le temps, euh, avec, bien sûr, son repos, mais euh, sa nutrition, elle, va être regardée à la loupe, elle va être modifiée, euh, et, euh, et voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment important hum, de rentrer dans ce processus qui va permettre de savoir si, oui ou non, vous avez les capacités pour aller au CrossFit Games Ou pour faire des, ou pour avoir des objectifs très importants Donc ça c'est l'objectif que nous on a avec Lucas Et on a mis ça, On a, j'ai fait j'ai créé ce plan sur 3 ans Et euh, je, je suis quasiment persuadée qu'il est euh, efficace euh, En tout cas il l'est pour lui Maintenant euh, je rajouterais même une dernière chose Mais alors celle-là euh, Disons que plus ça va, plus ça se démocratise euh, La prépa mentale c'est vraiment quelque chose... Qu'il faut pas mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, une bonne prépa mentale peut permettre énormément de choses d'après le temps que des fois j'appelle euh, mes clients en physio. Et que avec une bonne prépa mentale, ils passent les barres derrière. Donc ça c'est super. Euh, il va falloir faire la même chose. Peut-être commencer à parler un petit peu. Euh, parler peut-être des peurs, des blocages que vous allez pouvoir avoir. Parce qu'il ne faut pas de peur ni de blocage. Euh, parler un petit peu et se recentrer sur les objectifs, bah ça, ça, ça rentre dans une prépa mentale. Donc ça c'est pareil. Si vous avez l'occasion d'avoir un préparateur mental, c'est trop bien. Si vous allez voir un psy parlez lui à votre psy de votre psychologue de, de ses objectifs sportifs et à votre coach essayez de des fois de parler de savoir comment le vote s'est passé ou même avant de savoir ce qu'il a à faire comment il doit se mettre dans une espèce de, de bulle avant de faire une barre par exemple bah, c'est ce que je fais avec Lucas moi donc euh, donc voilà c'est mes conseils que j'ai à vous donner pour le pour avoir un énorme objectif euh, Dites-moi où est-ce que vous en êtes en termes d'objectifs Donnez-moi vos objectifs aussi si vous en avez Je vais vous conseiller si je le peux Alors évidemment si vous allez sur mon site vous allez pouvoir avoir un vrai suivi Donc si c'est ce qui vous manque N'hésitez pas parce qu'en plus moi je m'occupe de tout sauf la nutrition Parce que je ne suis pas nutritionniste mais je Et je ne suis pas coach mental non plus Mais je m'occupe aussi un petit peu de la prépa mentale Suivant les athlètes euh, mais euh, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je suis très contente de vous dire parce que c'est, selon moi, des conseils précieux que les gens ne vous diront pas forcément. Donc si on récapitule, ça fait première année technique, technique, objectif, devenir un athlète complet. Deuxième année, concentration sur le conditioning, sur le barbell cycling et sur les combinaisons de mouvements avec gym Altero cardio. Mmh. Donc des workouts peut-être un peu plus difficiles, un peu plus, un, qui tabassent un petit peu plus avec des objectifs très précis. Et troisième année, nutrition, performance. Nutrition, performance et coaching mental si possible. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera encore de la compétition et de la performance parce que c'est vraiment un sujet que j'adore. Euh, et voilà, encore une fois, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram de la chair Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les champions. Bye Tell me how to